Bonjour, avec Marie, nous sommes candidats aux élections législatives. Moi, j'ai appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Marie a choisi Benoît Hamon. Nous nous sommes battus à l'appel de personnalités telles Yannick Jadot pour avoir un seul candidat de la gauche aux élections. Hélas, le résultat des présidentielles nous donne raison. Nous ne nous résignons pas, notre candidature est importante puisqu'elle est porteuse de cette convergence des lignes. Moi, je suis un salarié de la construction et de la réparation navale. J'y ai fait toute ma carrière. J'aime la valeur travail. Je suis fier, euh, grâce à l'action syndicale, d'avoir construit le statut des, des salariés de la navale. J'y ai vu aussi beaucoup de souffrance au moment des plans de licenciement massifs. Nous sommes les artisans de Brest Debout, « Je milite pour les 32 heures qui articulent parfaitement tant de travail et tant de vie. »« Je suis révolté par ce cancer qui est le chômage. »« Des millions de gens vivent ce cauchemar tous les jours autour de cette scandaleuse RTT forcée. »« Ne l'oublions pas, le travail est un droit. »« Je partage cette idée, la dette écologique est intangible. »« La dette financière est négociable. » On négocie avec les banquiers, pas avec la nature. Et comme le disait Nicolas Hulot à l'issue de la COP21, je reste vigilant aux États de respecter leurs engagements, aux entreprises de s'orienter vers un modèle économique différent, aux grandes villes de montrer l'exemple, et rien ne se fera sans l'engagement des citoyens. Nous sommes porteurs de l'ensemble de ces valeurs. J'aime également ces mots « émancipation », Citoyenneté, laïcité, tolérance, humanité, si vous partagez à la fois ces valeurs et ces mots, dès le 13 juin, votez pour notre candidature pour construire ensemble une société juste et écologique.